Madame, mademoiselle, monsieur, vous venez de télécharger entièrement légalement une œuvre dont vous pouvez disposer, vous pouvez la distribuer, la filer d'Harry et tout ça gratos, bien sûr, y'a pas de souci. Tu veux de la musique gratuite, gratos, gratos, t'as me dit ton fil et t'as que c'est du bon matos On voit tous les politiques en lutte, les majors voient que tous les artistes ne sont pas des putains. Tu veux de la musique gratuite, gratos, gratos Va sur le net, fera l'overdose, gratos Leur putain de le système basé sur le free Que tous les artistes posent sur le net leur dynamique. Si je te la bataille est engagée, faut qu'on reste unanime N'hésitez pas en stand-by, restez pas victime. Faut salir, faut salir, faut s'allier tous à vos machines Chevalier, tous à vos plantaines La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime Faut que la musique reste libre, indépendante, qu'elle vive Qu'elle reste comme un icôneur et jamais fini de feuilleter Sans légiférer à l'assemblée, tentative de blocage Les majors se noient dans ce grand marécage le web 2.0 est noyé sur les flots. Des comptes amateurs, les vidéos, tout ça c'est chaud Tout madame dit avec ma musique Spectateur de tous ces cirques Adoptent du forum et du clic des des musicales en écoutant des artistes Inconnus, méconnus qui mettent à dispo leur musique Download for free. Pourquoi tu crois que je, je sa musique c'est si facile This song for free. Whobody quacks me, go see. Download. I give it to your for free. I give it to your for free. Download. Chevalier, tout ça vos platines, la bataille est engagée, faut qu'on reste unanime, restez pas en standby, restez pas avec les faut salier, faut salir, faut salier, tout ça vos machines. Chevalier, tout ça vos platines, la bataille est engagée, faut qu'on reste unanime, faut que la musique reste libre, indépendante, qu'elle qu dure, qu'elle reste comme un livre qu'on n'aurait jamais fait ni trahitée. Chevalier, tout ça vos platines, la bataille est engagée, faut qu'on reste unanime, restez pas en standby, restez pas avec les faut salier, faut salir, faut salir. Tous à vos machines Chevaliers, tous à vos platines La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime Faut que la musique reste libre Indépendante qu'elle bif, qu'elle reste comme un livre On n'aurait jamais fini ni Sur le réseau du libre, c'est là que j'ai diffusé Je bac la monnaie, pour mes textes et mes idées Pega, pega toutes les stars de web Tu quitte le des élites, pour celui de la plaine. Diffuser ma musique est devenue ma drogue Diffuse ma musique, donne-moi un ou deux blocs Tu veux des instruits je t'en donne Des sons qui tuent t'en donne des instruits je t'en donne, des sons qui touchent je t'en donne. Donne. donne Pas, coup, pas, pas de coups, pas de bêtises, pas de dogs, auto mes baskets, pas de groupies, pas de mes dynettes, pour son je te le donne Qu'est-ce que ma bataille pourquoi tu crois que je Faire entendre ma voix mes idées puis ma vie J'adhère, j'adhère à and Flower Dog Magic et porteur de valeur Anti-Sassam, tu perds ton sang-froid Faut qu'on agisse, faut faire preuve de malice Anti-Sassam, tu perds ton sang-froid Faut qu'on agisse, faut faire preuve de malice Dedicated to all the communities for free music qu'est-ce que tu peux me dire ce que tu as aimé cette année sur le World Ride Tour Alors cette année ce que j'ai aimé sur le World Ride Tour c'était l'étape Cabrières à Cabrières d'Avignon, là c'était vraiment un bon spot, c'était super bien chez IP les mecs ils avaient bien fait à l'avance, du coup on s'est régalé dessus ensuite ici aussi à Shepten c'est pas mal, c'est assez freeride, dirt un peu de tout après sinon sur l'ensemble du World Ride Tour ce qui était bien c'était l'ambiance générale qu'il y avait avec les riders c'était super cool, bonne ambiance, ça faisait pas compète quoi, c'est ça qui était cool quoi Ouais salut, donc moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est la c'est que les quatre manches que j'ai faites personnellement étaient assez variées, le circuit c'est pas vraiment les mêmes à chaque fois. Donc euh, là c'est l'exemple, c'est pas du tout la même chose qu'à Villard. Au Villard c'était trois grosses bosses, à euh, Juka c'était plutôt en ville et, euh, et la Plume c'était un slopestyle style assez, assez complet. Donc euh, à ce niveau là moi c'est ce qui me plaît euh, sur le roll tour avec en plus euh, les, euh, les, les, la taille des modules qui a vraiment évolué. C'est-à-dire euh, euh, on a vu des bosses de 8 mètres, euh, de 10 mètres. Euh, et des gaps de plus en plus gros donc ça c'est bien. Bah, moi ce que j'ai bien aimé c'est que à Paris il euh, n'y a pas beaucoup de mecs qui roulent en dirt etc et euh, participer à toutes les étapes ça m'a permis de rencontrer plein de gars super et tout et euh, j'ai pu faire mes premiers contests et commencer à gérer la pression et tout et puis là ça me fait plaisir parce que la plupart sont revenus à Chaptain pour la dernière étape et je suis chez moi donc euh, je leur présente là où je roule souvent et c'est cool. C'est l'ambiance en général puis euh, c'est euh... Ouais, les super spots, euh, euh, quand on arrive c'est pas mal, euh, c'est pas mal, ça engage bien. Ouais. Bonne ambiance en général, les terrains c'était cool, bon de temps en temps il fallait qu'on aménage un peu à notre sauce forcément, mais euh, non, là, on, en général c'était cool, là, on a un terrain assez sympa, surtout freeride, mais voilà, vraiment vraiment cool, tout niveau quoi, c'est... La tête. Ouais, avant tout ce que j'ai aimé c'est vraiment l'esprit euh, convivial de tout ce qui est, de cet événement, de cette tournée en France et la, cho la, la chose primordiale vraiment c'est de rencontrer bah, tu vois tu rencontres euh, tu rencontres sur Paris, tu rencontres des gens fabuleux sur Paris tu vas dans le sud-ouest à Agin, pareil c'est la même chose bon après nous on plus un local sur le, sur le sud-est pour Cabrières, Villard et Joucas. mais bon ça permet de rencontrer pas mal de riders, d'organisateurs de gens qui sont passionnés même titre que nous et, et ce qui est cool donc euh, on s'entend tous bien et, et ça je pense c'est une, une des forces du, du ball -right tour. Ok, hey Robin, toi, t'en dis quoi Moi, ce que j'ai j'aimais dans le WRT cette année, bah, c'est le WRT. Non, non, euh, plus sérieusement, euh, j'ai ai bien aimé que le niveau se relève comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment... Le, là, je pense qu'on a pris un tournant cette année dans le slopestyle français. Et, euh, on a vu vraiment... de Grosse évolution euh, même chez les jeunes et chez les moins jeunes, hein, on a tous évolué aussi avec ça. L évolution des terrains avec de plus gros sauts comme euh, bah, à Villa on avait des. La manche, de, la manche de WRT de Villa on avait euh, un premier saut qui faisait euh, pas loin de 7 mètres. Euh, sur la manche de la plume pareil, on avait un beau Big Air à la fin qui faisait 9 mètres. Enfin, voilà, euh, tout prouve que tout prouve que le slop style évolue en France et que ça tire vers le haut au niveau des terrains, au niveau des riders, et euh, puis euh, maintenant on n'attend plus que l'évolution avec les sponsors. quoi. Petit message pour les partenaires de l'année prochaine. Manifestez-vous, on vous attend. Ok, et toi Flo, tu dis quoi Ouais, c'est un peu pareil que Cyril et Eliac, Eliac et Robin. C'est, euh, c'est justement ouais, l'évolution de, des mentalités, du niveau, du, des spots, la bonne ambiance sur les événements, un peu tout ça. C'est vraiment un sport qui monte et c'est assez bien. Quoi, ok, donc. Euh... Bah, toi Flo t'en penses quoi pour l'année prochaine Ils auraient peut-être des choses à changer Est-ce qu'il Est qu y a des choses à faire évoluer des... des gros wow. partenaires pour faire ouais, des, gros partenaires. Event, des gros événements, du gros partenaire Et il n'y a que comme ça que ça avancera de toute façon en France ouais, Donc ceux qui cool. ont de l'argent sortez-le et nous on, on, ouais. on l'utilisera bon escient voilà. Ce qui serait bien aussi c'est que les, tous les riders se manifestent aussi et viennent sur les contests parce que. Comme on dit, ça tire vers le haut, on a de plus en plus de gros sauts, mais on n'oublie pas non plus les gens qui débutent et qui, qui veulent vraiment se faire plaisir sur des lignes à leur niveau. Et sur chaque terrain, on essaie à chaque fois de mettre des lignes débutants, donc c'est pas parce que c'est une compétition qu'il faut rester chez soi et aller rider que quand il n'y a personne. On est vraiment là pour se faire plaisir, pour même aider les jeunes, Enfin, on s'aide tous entre nous, même entre, entre, entre, entre euh, pros, entre, entre guillemets. On est tout le temps en train de s'aider, il n'y a pas de vraie compétition, Enfin c'est, voilà, faut, faut vraiment que les gens qui ride dans leur jardin euh, viennent sur les contests, se, se faire connaître et, et se faire plaisir, il y a, y a ce qu'il faut euh, comme terrain, comme aide, il y a tout ce qu'il faut, euh. donc faut pas hésiter à s'inscrire sur les contests, et plus on est de fous, bah, plus on ride. Petit bilan euh, à chaud, ouais. parce là, on là on a plus de voix tous les deux, ni l'un ni l'autre. Donc euh, ben, super, euh, super saison, on a été un petit peu emmerdés euh, ben, par, le, par la pluie. Donc ça, ben, on n'y peut rien. Et ben, on est, on est motivé pour l'année prochaine, euh, pour continuer. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer euh, l'année prochaine sur le World retour Tour. Euh, notamment euh, dans, la, dans la réalisation, peut-être moins d'étapes, mais des étapes plus conséquentes. dans euh, Peut-être dans des grandes villes, il y a des projets qui sont en train de, de se faire. Voilà. Des nouveaux partenaires peut-être oui, il y, y, y a beaucoup de travail, on y travaille depuis en fait euh, ben, le lancement de la saison 2008, on travaille sur 2009 depuis mars, donc euh, ben, il va y avoir, vrai, voilà, comme disait Alex, peut-être moins de manches, mais un petit peu plus gros, on avait essayé de faire deux manches de plus, ça a dispersé un petit peu tout le monde, donc on, on y travaille, et puis là ce qui était intéressant c'était de, ben, de voir globalement donc, euh, le... <coughs> Une, une étendue, donc on, on s'est vraiment étendu sur, sur la France, voir un petit peu. Il y avait différents circuits, donc on a sacré vraiment le, le rider le plus complet. Parce qu'on avait du freeride, on avait du dirt, on avait du trail, on avait de l'urbain, on avait tout ça. Donc c'était vraiment un rider complet qui s'est imposé. Du big air aussi. Et du big air. air. Ouais. Peut-être un mot sur ce, sur ce rider euh, Alors là, sur, euh, sur, le, sur Yannick Alors Yannick, ben, super pilote, ben, on a vu la progression. Moi j'ai rencontré Yannick il y a, il y a deux ans euh, au mondial. Et j'ai vu son évolution, c'est impressionnant, il a il a vraiment pris du niveau, c'est aussi un rider qui euh, bah, qui travaille énormément, euh, donc voilà, je veux dire, à un moment il n'y a pas de secret, et il se prend pas la tête, il est super gentil, il est, euh, il est généreux aussi avec les jeunes, euh, voilà, donc moi je trouve que c'est un rider exemplaire, euh, c'est un bon gars. Un beau vainqueur pour le World ouais, Retour. Clair. Bah, ça fait plaisir, hein, c'est sûr. Ça, ça récompense un peu tout le travail que j'ai fait cet été, euh, non, cet hiver, et, euh, et puis tout au long de l'année. Et ouais, donc voilà, super content, heureux. Pas de, pas de, rien de cassé, donc c'est ce qu'il faut. quoi. Ouais, une bonne condition, on a vu. Euh, rider complet. Euh. On essaye, on essaye. Hein. Voilà, les, les gens autour de toi sont plutôt enthousiastes sur, sur ta personne. Euh, Dis-nous un peu cette saison. Ça a été une belle saison pour toi en, en dehors du World Tour, t'en penses quoi Ouais, cette année c'était une grosse saison pour moi du fait que j'ai pu euh, faire mes premières compétitions internationales, j'étais au Vienna Air King, j'ai fait une, une étape du Qashqai, j'ai fait euh, deux trois autres compètes, à l'île de Slop voilà Slopestyle, euh, du coup je commence à rentrer un peu dans la cour des grands et c'est là que ça devient vraiment intéressant quoi, et j'espère en faire encore mieux l'année prochaine.